Vous, vous rappelez dans votre livre que le premier grand succès de Michel Delpech, chez Lorette... C'est en 65, il a à peine 18 ans, et vous écrivez « Devenir célèbre à cet âge, c'est un cadeau empoisonné. » Toute sa vie, il en fera la mère constat. Il était issu d'une famille adorable mais simple. Et il a été projeté du jour au lendemain dans un star système d'une violence inouïe quand même. Il s'est retrouvé très riche. Le champagne, les femmes, la drogue. Imaginez le choc. Vous racontez le courage qu'il a eu, Michel, face à la maladie. Quand on est chanteur et qu'on a un cancer de la gorge et, et, et, de, et de la langue, c'est le pire qui puisse arriver. Vous dites qu'il a refusé d'imaginer le pire, c'est-à-dire que pour lui, euh, il ne voulait pas envisager de ne plus pouvoir chanter. Je crois qu'il n'a pas pris conscience au départ, euh, et ça a duré un bon moment, de la gravité de, de son cancer. De, de, de pas l'imaginer. Il est resté très longtemps pensant qu'il pourrait rechanter. Hum, moi je savais dès le départ qu'il ne rechanterait jamais. Oui. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête. De... Et quand on a été la femme d'un des chanteurs dont on disait qu'il était très sexy, les femmes le trouvaient magnifique, est-ce qu'on avait une pointe de jalousie Alors moi ça ne m'a pas du tout effleuré la jalousie, Bon, c'est peut-être aussi une question de tempérament, mais moi j'étais fière, j'étais fière, il plaît, je le trouvais sexy, il était beau, et le fait que les femmes le regardent, euh, tout le monde, les femmes, les hommes, moi ça me plaisait. Mais j'entends choses que j'aime, Merci Geneviève, merci à vous. Merci à vous.